tout le monde, c'est Willman. content d'être avec vous. On va regarder l'évolution de ma grow avec mes deux lumières Vipar Spectra. Le modèle plus récent ici, la XS2000. Avec ici, le modèle un peu plus ancien, la P2000. Tous les deux de la marque Vipar Spectra. J'aime Vipar Spectra. Donc, on avait quatre plans euh, on avait un peu de difficulté avec deux. On voyait les couleurs là un peu jaunes. Eh bien, on avait descendu l'intensité de la lumière. On avait amélioré notre VPD. Non. PPFD. Oui. PPFD. L'intensité de la lumière là. J'ai euh, utilisé une application. Je mets mon cellulaire comme ça au-dessus de la plante là, euh, l'endroit où est-ce que la lumière atteint la plante. Et puis, euh, j'avais mis ça à 800 PPFD. Ça n'avait aucun sens. Vraiment, vraiment trop, trop de lumière pour euh, le début de la croissance. Présentement, j'ai ça, là, à euh, Présentement, mon PPFD est environ à 350. Euh, cette plante là elle n'a vraiment pas peur de la lumière. C'est incroyable. Même à 800, ça ne lui dérangeait pas. C'est le Glouki numéro 4. C'est un clone. Euh, j'avais aussi le GMO animal cookie qui résistait quand même très bien à une forte intensité de lumière, mais les deux ici avaient beaucoup beaucoup de difficultés. Euh, lui a quand même récupéré, euh, on dire à 100% là. Les feuilles sont quand même très très vertes. Pour ce qui est des trips, c'était dans cette grow qu'on avait des trips. Je sais plus son, je, je sais pas où son où les trips. Euh, je sais pas, c'était comme un mystère là. J'ai encore quelques traces. Ils sont, sont cachés. Ils sont cachés. Euh, J'ai aucune idée. aucune idée. Le Doji, c'est lui qui a le plus de difficultés à reprendre le dessus. Mais on peut quand même voir l'évolution euh, de la couleur des feuilles. Donc c'était pas un manque de nutriments. Ce n'était pas un mauvais pH. Beaucoup, beaucoup de personnes ont donné des conseils dans les commentaires, j'apprécie, j'apprécie, mais si vous avez jamais fait pousser du cannabis, peut-être vous abstenir parce que j'ai beaucoup, beaucoup de conseils sans même savoir euh, où en est ma gros. Euh C'est comme si vous allez chez le docteur et que le docteur vous dit exactement ce que vous avez sans même vous poser des questions. Vous le savez, quand on va chez le médecin, le docteur, il nous pose quelques questions avant de donner le diagnostic. Plusieurs personnes me donnent des conseils sans même poser aucune, aucune question. Ma lumière était trop forte. Euh, mes plantes ne savaient pas comment me le dire. Les plantes ne parlent pas. Les plantes ne parlent pas. Il faut être capable de détecter les signes qu'elle nous envoie. Donc, le Doji, la meilleure façon, c'est d'arrêter de se nourrir. Elle a arrêté de prendre les nutriments que je lui donnais dans la terre pour me faire comprendre que la lumière était trop forte. J'ai toujours donné mon pH à 6.5 lorsque je donne des nutriments. Je vais vous dire la vérité, quand je donne l'eau du robinet, je laisse reposer l'eau 24 heures dans le bucket dans, dans, dans la chaudière, pour euh, que l'eau puisse prendre la couleur de la pièce, la couleur, la température de la pièce, et, pour, et puis pour, pour que le chlore s'évapore. Le peu de chlore qu'il y a dans l'eau ne euh, nous affecte pas, l'humain, mais peut avoir un jeu, peut affecter euh, les micronutriments, là, je ne sais plus comment dire ça, les micro-bactéries euh, qu'il y a dans la terre. Donc en laissant évaporer l'eau 24 heures dans un chasière, ça a plusieurs bénéfices. Quand je donne l'eau du robinet, je ne donne pas l'eau à 6.5. Il euh, faudrait peut-être que je le fasse, Ce serait peut-être euh, une chose à faire. J'ai jamais donné de l'eau à 6.5 en terre dans toutes mes grows. Donc peut-être, hein, je pense qu'en vous le disant comme ça, Peut-être ajouter un peu de pH down pour atteindre le 6,5. Je suis en train de me poser des questions en faisant cette vidéo. Donc, écrivez dans le commentaire. Genre, j'aime ça. J'aime ça quand vous écrivez des commentaires. Hein, vous le savez. Donc, euh, laissez un pouce. Écrivez un commentaire. C'est toujours agréable de vous lire et d'avoir vos euh, multiples conseils. Euh, donc, euh, Vipar Spectra, la XS2000, vraiment là, c'est vraiment très faible, là. Le, la lumière, je l'ai mis là, à 25% d'intensité, c'est vraiment faible. Et puis, la même chose là de l'autre côté. Donc, on va monter ça euh, graduellement. Mes plantes sont environ encore à 22 pouces, 24 pouces. On va peut-être ajuster ça, là. À 24 pouces. Je vais regarder un petit peu aussi là, le maximum de PPFD que je pourrais mettre comme euh, intensité, je sais pas si c'est 400 comme PPFD, le maximum qu'on peut utiliser en début de draw comme ça. Donc, on espère là, que ça donne un petit kick parce que je trouve que quand même mes plantes sont au ralenti. Ça pousse pas assez rapidement à mon goût. Euh, D'après moi, là, ça va donner un coup là, parce que ça fait quand même là, deux semaines là, que la lumière est à une bonne euh, intensité. Je vous adore. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Seulement 60% des gens qui regardent les vidéos de Winman sont abonnés. 40% ne sont pas abonnés à la chaîne Winman. Activez la cloche juste à côté. Ça va vous donner le moment précis dont je euh, sors les vidéos. Vous savez, je sors les vidéos des fois pas toujours aux mêmes heures. Instagram. Instagram, c'est vraiment incroyable. Euh, beaucoup de photos. Ma story qui vous indique les prochaines vidéos à venir. Vous pouvez voter aussi pour les prochaines vidéos. Donc, euh, très très intéressant la chaîne vidéo. Euh, la chaîne de Winman sur Instagram. Alright gang, je vous laisse là-dessus. Je m'en vais fumer un gros joint. Et on se rejoint, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!